La dernière fois que vous m'avez vu faire de la cuisine tout seul, c'était en 2017 et autant vous dire que c'était pas trop réussi. Ça marche bien de ouf <rire> Ça marche trop bien Je suis full fisting, regardez <rire> Là, sur Twitter, quelqu'un m'a posé un défi. Je répondais à un tweet de Yas qui demandait des petites recettes pour les étudiants histoire de changer un peu du quotidien. Je lui en ai donné une et un abonné m'a mis au défi de refaire cette recette. Je lui ai dit que s'il obtenait ses 500 likes sur Twitter, je la ferais. Il les a eu, donc je suis ce qu'on appelle un homme qui tient sa parole. Donc aujourd'hui, je tiens à m'excuser déjà pour le titre un peu provoqueur. Hein, recette pour les étudiants de merde, dédicace aux étudiants. Je sais la galère dans laquelle vous êtes en ce moment. Je vous ai donné déjà plusieurs mots de soutien, mais mon soutien je vais donner quelque chose d'un peu plus, on va dire... Voilà, concret. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo, il y aura un petit concours pour mes étudiants avec un truc à gagner. Et aujourd'hui, je vais vous présenter ma spécialité, mon classique entre guillemets, la fameuse recette des pâtes, poulets, champignons, oignons, avec un petit surplus à la fin, mais ça, ce sera pour mes plus gourmands. Depuis 2017, j'ai progressé en termes de cuisine. En même temps, à l'époque, j'étais un pauvre tocard tout seul à Paris. Maintenant, voilà, on va dire que j'ai un peu grandi, j'ai appris à cuisiner, j'ai appris à utiliser des épices, des trucs comme ça, à utiliser un couteau. Donc, on va partir pour la recette. Je vais vous montrer les différentes étape en espérant que ça puisse vous aider d'une manière ou d'une autre ou alors simplement vous donner une bonne vidéo. Donc on va commencer par la première étape pour faire ces pâtes poulet, champignons, oignons qui est un grand classique. Le premier truc à faire, bon euh, voilà, j'ai évité de faire le cinéma, de remplir la casserole, etc. On va faire bouillir l'eau pour préparer euh, du coup euh, la cuisson des pâtes et en attendant on a des choses à faire parce que vous le voyez ici il y a les oignons et les champignons ainsi que l'escalope de poulet. On reviendra sur l'escalope les de poulet à, euh, un petit peu après et on va s'occuper d'abord de ces beaux gosses. Aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Zach le Chef je vais vous montrer une technique inspirée de ce que j'ai pu voir sur internet. Je prends mon joli oignon, hop, je le coupe en deux, je prends le top de l'oignon, cet endroit un peu horrible, je le sectionne comme ça Juste derrière, vous voyez, il va y avoir de la peau. Alors certains le font avec les, euh, le couteau et tout de manière très stylée. Moi, je suis encore un peu un tocard, je le fais avec les doigts. D'accord ça, ça reste... Bon, si vous êtes lavé les mains, a priori, il n'y a pas trop de problème. Ce qui vous donne, juste derrière, théoriquement, quelque chose qui ressemble à ça. Ensuite, pour pouvoir le couper correctement, dedans, je fais des petites incisions, regardez, comme ceci. Donc j'en fais plusieurs. Hop, bien à l'intérieur de l'oignon, j'en fais 3-4 en général. Hop, voilà. Et juste après... Je coupe au milieu de cette manière. Hop là, voilà. Je fais bien attention de ne pas aller trop vite. Et juste en dessous, ensuite, je fais ça. Hop là. Et là, ça te donne des petits oignons coupés correctement avec du respect et attention dans les astuces que j'ai appris alors là vraiment vive internet hein. internet tu vas apprendre du montage tu vas apprendre à serrer tu vas apprendre tu peux tout apprendre tu prends tes doigts quand tu coupes et au lieu de les tenir comme ça tu les tiens comme ça comme ça après tu peux couper en fait sans pour, en, en ayant le couteau qui glisse du coup sur le doigt sans risque du coup bah de te couper comme si c'était comme ça tu sais avec un geste un peu rapide donc ça coulisse et derrière hop là comme ça ce qui donne des oignons assez corrects. S'il faut encore, vous pouvez repasser un coup dessus. En général, si vous le faites correctement, ça devrait, tu vois, assez bien terminer sans trop de problèmes. Je sais que vous êtes des étudiants, on fait des recettes de la Hesse, mais malgré tout, je sais que vous aimez le travail bien fait, chose qu'on aime également chez Zach. Donc voici les... Zach, là, il y a un problème, hein. Quels sont... Quel est le problème Tu m'as fait peur. <rire> Fais-moi rêver. Ah bah ouais, c'est vrai que d'habitude j'ai la toque de chef. Bah en fait, je suis vu la toque de chef la dernière fois, je me suis rendu compte que sans le tablier, ça allait pas bien parce que pendant mon déménagement, j'ai perdu mon tablier. LE tablier qui a fait de moi un pâtissier, un réel artiste. Mais je pense que maintenant, je peux m'en affranchir et me pointer devant vous le crâne rasé de cette manière. Il y aura un petit peu de transpiration, mais faut pas m'en vouloir. On passe derrière aux champignons. Vraiment, j'ai un ami à moi, il m'a dit une réalité. Donc pour le couper, hein, tu enlèves la tige ici, hop, et juste derrière, c'est assez simple vous essayez de faire des morceaux pas trop gros, bon j'avoue je fais des gros morceaux mais ici on aime beaucoup les champignons donc on a euh... des bananes. Oh, ça me dérange pas tu vois. Et juste derrière je réopère de la même manière, elle peut-être un peu plus fin, un peu plus respectueux on va dire. Donc j'ai un ami à moi, il a dit une réalité c'est que moi maintenant dans ma cuisine, j'ai trop du mal à cuisiner sans oignons et sans champignons. Je sais que certains n'aiment pas les champignons, bah je sais pas comment vous faites, moi j'adore ça. Mais vraiment les oignons et les champignons ça embellit à peu près tout, pâtes, riz, blé, tout ce que tu veux, c'est magnifique. Là la technique que je vous ai montré elle est assez rudimentaire mais bon vous avez compris. Je sais qu'il y a aussi des techniques qui consistent à les couper en quatre pour avoir une forme cubique, tout ça. Moi, j'aime bien les gros morceaux, donc ça ne me dérange pas. Donc, on se retrouve là, regardez Avec des jolis champignons, des jolis oignons. Encore une fois, juste je le dis en milieu de vidéo, parce qu'en général, je le dis en début, je ne suis pas un professionnel de la cuisine, je n'ai pas de prétention, d'accord Donc, si je fais quelque chose de mal, n'hésitez pas à donner des conseils, je suis à l'écoute, c'est avec grand plaisir. Tu si es la tête de con, quoi, vous essayez de me donner des conseils vous, vous pensez que vous cuisinez L'escalope de poulet. <rire> Donc voilà, l'escalope de poulet, une belle escalope de poulet à hein. euh, Voilà, acheter chez le boucher directement. J'aime bien acheter mes choses chez le boucher, même si un jour euh, débat parallèle, les bouchers, on va commencer à parler du prix de l'escalope. Hein. Un plat pour étudiants, bientôt, ils pourront plus le permettre les pauvres, tellement vous avez augmenté les prix. Non en vrai, je ne je, je vais, vais pas me permettre de tailler toute une profession. Mais voici l'escalope de poulet. La découpe, elle est pareille. En général, vous essayez d'enlever les nerfs. Donc par exemple, ici, il y a du nerf. Bon bah je vais le faire sauter. Mais sur celui-ci, c'est un morceau assez clean. Voilà, regardez je sais qu'il y a des gens tu vois ils sont plus viande blanche ou viande rouge moi dans ce débat je suis plus viande blanche je suis plus poulet que steak caché ou viande rouge de manière générale toi t'es quoi toi tu es plutôt quoi t'es plus ah ouais, t'es plus... Euh, ouais. plus gros barbaque gros euh, truc vénère ouais, ouais, ouais. escalope de poulet escalope de dinde etc ça ça me parle énorme tu vois, ça ça vraiment c'est vrai plaisir après derrière tu tout un tu vois un assortiment d'épices que tu peux rajouter qui qui te permet d'embellir de, tout ça. Donc une fois que vous avez coupé votre escalope, ça vous donne plein de petits morceaux comme ça. S'ils sont trop gros à votre goût, vous pouvez parfaitement repasser derrière un coup, comme par exemple comme ça. Moi ouais, j'ai mon mixeur directement. Ah non, mes frères tu déconnes, toi toi tu te fais des chèques à l'escalope, là, ça... <rire> Cette personne ne viendra plus jamais filmer chez moi. <rire> non, ça je rigole, je rigole. Du coup, l'escalope qui est prête, les champignons qui sont prêts, les oignons qui sont prêts. Étant marocain, j'adore cuisiner avec de l'huile d'olive et étant également maître des timings quand vous avez fini de vous occuper de ça. Hop là Regardez L'eau commence à bouillir, oh c'est beau hein Et euh, j'avoue pour cette vidéo, en général cette recette quand j'ai dit pâtes, poulet champignons, etc, ça fait avec des tagliatelles. J'avoue j'en ai pas trouvé, donc euh, cette fois je vais faire avec des spaghettis. Sachant que j'avais déjà essayé d'acheter des spaghettis de marque italienne of the world, des rumeaux. Tu vois, histoire de faire plaisir à mes frontaliers qui disent « Oh là là, sono italiani, c'est trop bien ça qui pense à nous !» Mais j'ai vu ces gluten-free, je les ai jamais, jamais essayé de les cuisiner, donc euh, vu que j'ai pas de couilles et que j'ai envie que ma vidéo réussisse, <rire> on va les laisser tranquillement dans le placard. Nous, on va se contenter de panzani, 3 minutes, euh, 6 minutes si t'as envie que ça soit fondant, donc okay, nous, on aime bien les pâtes fondantes. Donc on va foutre ces spaghettis dans l'eau, et avant tout, on va foutre également, vu que ça vient de bouillir, Hop là, un peu de sel dans l'eau. Je tiens à dire, et je sais que vous allez le, le dire dans les commentaires, je mange trop salé. Alors manger-bouger.fr, mes couilles, etc., euh, j'en aurais bien besoin. Mais j'avoue que personnellement, le sel, c'est un petit peu mon péché mignon. De même, pour les épices, de manière générale, je kiffe vraiment ça. Donc là... On fout les spaghettis comme ça, quand ça sera moli, ça rentre dans la casserole, bon bref, rien de bien spécial. C'est juste que moi, j'avais une époque, et ça je sais qu'il y a certains, euh, il sera à deux doigts de faire une syncope si vous voyez cette vidéo. Moi, j'avais eu des moments où je cassais les spaghettis, je les foutais comme ça. Ces personnes-là, en général, elles ont rien à perdre, elles sont dangereuses, donc faut faire attention. <rire> donc en parallèle, vu que les pâtes cuisent quand même assez rapidement, on va s'occuper directement oignons, champignons et la viande. Pareil, ce sera quand même assez rapide, donc on va foutre dans la poêle un petit peu d'huile d'olive. Donc, euh, regarde. Zit load, comme on dit chez nous, enfin il me semble, voilà, huile d'olive, ça fait plaisir. Dans la première vidéo, parce que là on retourne la vidéo, on l'a déjà fait, voilà, comme ça au moins je vous le dis, j'avais foutu vraiment, mais j'avais ouais. eu la main un peu lourde. Le lac d'Annecy, mais là on va essayer de, tu vois, d'être un peu plus clean, hop minimaliste voilà minimaliste on n'en met pas trop et le but c'est pas non plus de faire cramer l'huile donc on va faire chauffer légèrement à feu doux vous voyez hop tac donc on va laisser chauffer vite fait et pour pas que ça crame donc l'étape est assez simple on va commencer par foutre les oignons et les champignons et une fois que ça aura un petit peu sué on va foutre les scalopes. parce que oui on fait suer les oignons mais jamy qu'est ce que c'est suer les oignons bah ben, c'est quand tu prends l'oignon et tu y baisses ça. non pardon c'est quand tu prends l'oignon et que tu le laisses suffisamment cuire pour que ça devienne translucide sans brunir. Voilà, faut pas que ça devienne cramé, faut pas que ça commence à devenir à caraméliser. Je sais pas si c'est le mot, mais voilà, vous avez compris ce que j'essaye de dire. Donc en général, ça prend une ou deux minutes ou deux trois minutes, c'est assez rapide. Sauf que, il y a des fois où les oignons ça caramélise trop rapide, t'es là waouh et là tu te retrouves avec des oignons cramés, t'as l'air d'un con. Donc petite astuce from the internet, l'astuce de la mort, c'est de foutre encore une fois, un peu de sel sur les oignons. Je sais pas pourquoi, parce que je crois que c'est un délire d'absorption d'eau, tout ça. Si tu fous un petit peu de sel sur les oignons, ça les empêche de cramer trop rapidement dans la poêle. Donc ça permet de bien les laisser suer quelques minutes dans l'huile et derrière, tu peux rajouter euh, tout ce qui est euh, viande, euh, champignons et consort. Donc euh, là, on va laisser la poêle euh, chauffer encore une petite minute. Ensuite, on va y foutre. Derrière, on va mettre cette petite... Vraiment, elle est belle, l'escalope. Je tiens à dire, elle est jolie. Voilà, merci à mon boucher. On va foutre tout ça à cuire en Ensemble. On aura les pattes de ce côté, la petite escalope, etc. de ce côté et ça avance quand même globalement assez vite. Hein. Ce plat, si, pour peu que tu un petit peu motivé, en un petit quart d'heure, 20 minutes, c'est terminé, t'es bon. Allons-y. Bon, J'avoue que j'ai pas totalement attendu la minute que j'avais dit que j'allais attendre, mais on fout ça. C'est pas dramatique. Hein. Hop. Donc on fout ça au début et là va arriver un grand débat. Un débat interne que je me suis posé mais encore une fois vive internet pour les réponses est ce que j'épice ma viande avant ou après la cuisson j'avoue qu'au début avant tu sais quand j'ai commencé à cuisiner et que je, je m'y connaissais pas tu sais t es, t es là c'est comme plein de choses tu es là tu commences à essayer de manière un peu bizarre au début puis tu trouves ta voix tu vois et tu commences à te sentir de plus en plus à l'aise au début je commençais à essayer tu vois de cuisiner mes escalopes et moi par exemple une des épices que j'adore beaucoup dédicace aux indiens qui nous regarderaient vous êtes très très fort vraiment un peuple des saveurs qui s'en sort super bien je mettais souvent du euh, sur mon poulet donc poulet curry des fois un peu de poivre et tout ça sauf que je le foutais avant et en fait en lisant sur internet apparemment si tu fous tes épices euh, avant la cuisson et eh ben elles crament pendant la cuisson donc tu perds du goût alors que si tu les mets en fin de cuisson mmh, à ce moment là et eh ben ça prend bien bien du goût voilà apparemment c'est l'idéal pour le faire là nous avons nos oignons hop donc on va d'abord parce qu'on va baisser le feu des pâtes, hein, commencer à déborder nous allons les faire euh, hop un petit peu tourné, ça va faire trois euh, minutes qu'elles sont dedans. Venons voir ces jolis oignons. Nous avons des oignons, ceux euh, dans ceux dans l'huile qui commencent à... voilà, exactement comme ça. Cette petite couleur là, c'est exactement la manière dont on les veut. Ils n'ont pas bruni, ils n'ont pas caramélisé et ils commencent à être translucides. Là pour l'instant on est sur une mission réussie, mais même quand je regarde mes morceaux d'oignons, je les trouve pas honteux pour l'instant donc je suis assez content. On rajoute l'escalope, hop là. Et une fois que l'escalope aura bien cuit, sur la fin, à ce moment-là, on va aller épicer. Et là, je vais faire assez sobre. je vais me contenter de poivre sel aujourd'hui. Histoire de hein, parce que vos débats Twitter qui consistent à dire « Ouais, les X, ils savent pas épicer. Ouais, eux machin, ils font la cuisine n'importe comment. Loin de moi. Moi, je fais de la cuisine comme de, comme de la Hesse. C'est tout ce qui compte ici. » Et en attendant que ça cuit, je me permets de vous parler d'une initiative que j'avais envie d'avoir. Voilà, ça me fait plaisir. Vous le savez, je vous ai souvent dit dans des vidéos récentes, si vous les regardez toutes, voilà, pensez aux étudiants, c'est difficile en ce moment pour vous, on vous a un peu privé de vos libertés, c'est difficile les cours, vous ne pouvez plus trop vous voir, vous êtes dans vos 10 mètres carrés comme ça, dans vos chambres, c'est un petit peu la galère, les cours en ligne, machin. Et pour essayer d'apporter un soutien qui est un peu plus concret, parce que en ce moment sur Twitter, ce qui tourne beaucoup, c'est des images d'étudiants de, qui vont dans des fils de distribution de nourriture comme ça, et ça s'allonge en fait de jour en jour, tellement la situation est compliquée pour eux. Je me suis dit, si je veux apporter ma petite pierre à l'édifice, je vais vous permettre de gagner quelque chose. Le concours va être très très simple. Vous mettez le hashtag recette étudiant sur Twitter. Vous postez votre création, c'est-à-dire votre spécialité, votre meilleur plat, qui sorte de l'ordinaire ou pas, ok, mais montrez-moi ce que vous savez faire. Je ferai une vidéo où on va réagir sur ce que vous savez faire. Limite, laissez la recette avec, comme ça j'essaie de la refaire moi derrière. Et le gagnant, d'accord, de ce petit concours qui aura fait un plat, bah, qui m'aura semblé vraiment lourd, tu vois, donc on pourra juger un petit peu ensemble, machin, remportera un plein de courses pour lui ou un de ses potes qui est en galère. Donc si vous n'êtes pas vous-même en galère, mais que vous connaissez des gens en difficulté et que vous avez envie de les aider, n'hésitez pas à participer. Au pire du pire, vous aurez cuisiné un plat que vous pouvez bouffer pour vous et au mieux, vous pourrez gagner un petit 100-150 balles de course. C'est ma manière d'essayer de je sais pas, aider, voilà, si quelqu'un est en difficulté, bah, ça pourrait vous permettre de souffler un petit peu en ces temps difficiles, et ça me fait plaisir, bah, de le faire. Donc, voilà, on arrive sur ça, hop, regardez bien, c'est en train de cuire. Donc, euh, la viande, tout ça, ça cuit vraiment très très vite, donc, faut bien penser à tourner, histoire que ça cuit de manière uniforme. Alors, je sais que des gens mettent, euh, tu vois, des petits... Euh couvercle, histoire que ça cuit de manière uniforme, moi je le fais en plein air comme ça parce que bon, j'ai déjà, quand j'avais déménagé une première fois à 21 ans, été acheter tous ces ustensiles de cuisine, d'une c'est comme la première fois que j'ai fait des cadeaux de Noël pour enfants, j'ai découvert que ça coûte putain de cher et en plus tu penses pas à tout et tu oublies toujours quelque chose donc euh, c'est pas super pratique. Et là, la viande commence à être bientôt prête, donc on s'adonne à épicer tout ça, donc un petit on peu selle. de sel, un petit oui, peu. peu, ça va, un petit peu de poivre, hop. Donc en général après vous pouvez ajouter n'importe quelle épice que vous voulez. Hein. Je sais que par exemple certains aiment bien le poulet avec euh, du curry, du paprika, des ça. J'ai du paprika, moi j'aime bien avec, donc j'en imbibe un peu. Je mélange correctement, hop, ça fait plaisir, on se sent bien. La, la pura vida comme ils disent au Costa Rica, si c'est en enquête exclusive que j'ai regardé récemment en stream, ça commence à avoir une bonne gueule. En attendant les pâtes sont quasi terminées, donc on va les sortir. Nous allons prendre ce petit ustensile qui va me permettre de sortir les pâtes tranquillement. Là, c'est pas très compliqué. Que s'est-il passé J'en ai fait tomber un petit peu Je crois que t'as fait tomber un peu d'eau. C'est pas grave. Nous sommes pas timides. T'es devant un mec qui cuisine en jean. Comment tu veux que le stress m'atteigne euh... <rire> C'est pas vraiment possible. Les pâtes sont prêtes. On va les foutre dans la casserole. Donc je les remets dans la casserole. Et c'est à ce moment-là que la magie opère. Parce que quand les pâtes sont dans la casserole, avant toute chose de s'en occuper, donc c'est-à-dire de les saler, j'aime bien... Euh, du coup, les saler et remettre un chouïa d'huile d'olive dans les pâtes et mélanger pour éviter que ça colle et rajouter un petit peu des arômes. Donc, je mets vraiment un tout petit peu, tu vois, d'huile d'olive comme ça. Hop, Voilà. Par-dessus ça, je sale. Donc voilà, ça commence à avoir euh, la petite gueule sympa. Regardez, c'est pas collant. La pâte est plutôt... Enfin, les pâtes ont l'air plutôt carrément ok en fait. Et là, la petite touche de gros sac. Là vous pouvez vous faire plaisir selon que vous soyez mince ou alors un fin gourmet. Ce que j'aime bien rajouter pour éviter que le plat soit trop sec, c'est un poil de crème légère dans la préparation ici. Donc un poil de crème légère pour rajouter un peu de douceur, rajouter un petit peu de liquide hein, tout simplement, tu vois, histoire que ce ne soit pas, bah, comme je l'ai dit, trop sec. Quand je suis censé ouvrir ce truc <rire> Un grand gaillard comme moi Attends. Allez Chico Non c'est bon. c'est bon RAS <rire> donc j'en mets un poil voilà un peu comme ça je baisse le feu je laisse mijouter vite fait et quand ça commence à devenir bouillant bah en fait là c'est devenu très bouillant parce que la poêle était de toute façon déjà chaude là ça fait un joli mélange je mets à feu bas, donc ça va très très vite, hein. ça devient très très vite bouillant, vous le voyez. Je suis désolé, hein. j'adore cuisiner, mais je suis très mauvais en présentation. Donc c'est bon, mais niveau présentation, ça peut être très moyen. Voilà, au moins c'est assumé, c'est dit, et j'en suis désolé. C'est ce moment-là où d'envoyer tout ceci dans la poêle. Hop, hop, hop. Donc vous mettez bien tout, hein, les oignons qui restent au-dessus, s'il reste des champignons, tout ça, il faut se faire plaisir. Ce serait dommage d'avoir tout cuisiné pour rien. Là, c'est un petit peu le moment où ça va rendre le mieux. Donc euh, ça a l'air pas mal, tu vois. Un petit peu de crème qui a pu aller dans les pâtes, un peu de, de poulet, comme ça, un petit peu de champignons, d'oignons. Moi, à ce moment-là, je vais remélanger un petit peu. Voilà, mais genre léger. Hop, regardez, c'est remélanger léger. Sauf que voilà, pour que ce soit validé, bah il manque plus qu'à goûter tu vois même si j'avoue ça aura pas encore une fois la meilleure gueule parce que niveau présentation je suis à chier. J'aurais peut-être dû faire comme certains bistrots arnaqueurs là, rajouter une ardoise et une petite planche, un petit panier pour les frites, ça permet de rajouter 5 euros sur le prix à chaque fois et de se donner un air sérieux, on apprécie. On se laisser au calme et je sais que des personnes, donc ouais, je vais tout mettre hein. je vais pas me passer la tête. Non mais ce... tu sais ça sert à rien de faire le comédien, ouais je vais m'en mettre un peu pour goûter. Non, là, je pète la dalle frère. <rire> il faut que ce soit bon. Donc, je vais goûter mon propre plat, dire ce que j'en pense, Et en je étant objectif. Dis-moi. Des petites herbes. Tu vois ce que tu veux dire oh, C'est bah, Des petites herbes... <rire> tu sais, tu prends un petit peu de, un petit peu de persil, t'es là, Exactement. tu fais... Exactement. Très léger, pas beaucoup. Hop. Exactement. Voilà si petit, beau. <rire> Bon, pour vérifier si c'est réussi, comme je l'ai dit, on va goûter. Je me permets de goûter en premier. Juste derrière, je vais laisser Alexandre me donner son avis le plus honnête. Sachant que fais attention, en off ça risque de pas bien se passer si tu déconnes. Hein. Hop, on s'enroule un peu de pâte, on s'envoie un petit morceau d'escalope, un petit champignon, les oignons étant au milieu, voilà, regardez. Je trouve que ça rend quand même pas trop mal, ça a une gueule encourageante, je dirais. Franchement j'ai l'impression que je suis devenu un robot avec cette euh, recette. Parce que je l'ai tellement, tellement fait, à chaque fois que je la réussis, ça a le même goût. Et moi franchement, la seule chose que j'ai à dire, c'est que comme Emmanuel Macron, je peux dire que ce plat a le goût de la réussite. <rire> Startup nation, viens goûter ça. Allez, allez. <rire> Tiens. Allez, let's go. Donc, je dirais malgré tout que ça manque un poil de sel. Et Moi, nous allons... Fait oh. Ça le beaucoup aussi. Hein. T'inquiète, t'inquiète. Vas-y, fais-toi plaisir. Envoie-toi des petits pâtes. très hein. Ah, fais-toi plaisir, fais-toi plaisir. Enroule, enroule, enroule dans la fourchette et tout. Attends, mais jure que tu sais pas manger des pâtes. <rire> mais non, j'ai trop pris de non, non, mais regardez, ce mec, il sait pas manger des pâtes. <rire> Ouais, vas-y, fonce là, c'est bon, vas-y. Allez, fonce. Mmh. Est-ce que t'es en mesure Non, par contre, elles sont meilleures que la dernière fois, vraiment. No joke, vraiment, c'est pas mal ça. Elles sont meilleures que la dernière fois Donc, on n'a pas retourné la vidéo pour rien Non, vraiment. COVID, mais franchement bien vu. Let's go Et moi j'aurais encore salé parce que moi je suis bien qui sale vraiment sa mère. En vrai vois. je rajouterais peut-être un petit peu de sel, tiens remontre-leur le plat. Je rajouterai peut-être un petit peu de sel, mais au final, bon là vous, vous doutez, il hein, y a une partie des champignons de ça machin qui sont partis en bas. Mais au final je suis assez content de mon plat. Simple, rapide à faire, un petit quart d'heure. Donc mes étudiants, si vous galérez que vous en avez marre de manger pas de steak et autres gnocchi salades horribles, et eh bien, voici une recette qui peut vous aider. Si vous voulez un deuxième épisode, n'hésitez pas à me dire en commentaire. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas le concours Twitter si vous voulez participer. Je vous ferai une vidéo react dessus dans de la semaine qui arrive. Zach Le Cuisto, on le range et il reviendra dans quelques semaines si Dieu le veut. A plus tout le monde Ciao